Vous le savez, la pénurie de main dœuvre est un enjeu majeur au Québec. Les entreprises de Matawini ne sont pas épargnées, bien au contraire, elles peinent à combler les postes vacants. C'est la raison pour laquelle le Conseil des maires de la MRC de Matawini s'est engagé dans le programme « Mobilisation, diversité du ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration ». Pourquoi? Eh bien, pour rendre notre collectivité encore plus accueillante, inclusive envers les personnes immigrantes favoriser leur établissement à long terme chez nous et, au final, aider nos entreprises à avoir de la main d'œuvre. Pour nous aider dans ce magnifique projet, nous accueillons Marie-Christine Fournier, conseillère au développement en immigration. Rendez-vous chaque semaine sur notre page Facebook pour visionner une capsule vidéo informative sur l'immigration. En attendant la première capsule, si vous avez des questions ou désirez avoir plus d'informations concernant l'immigration, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous répondre. Êtes-vous prêts?